Maintenant, c'est la période des questions. Le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, j'ai une question pour le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Alors, qu'est-ce que ce gros canard qui vaut 120 dollars alors de l'argent des contribuables, est-ce que ça vaut la peine? Oui ou non? La ministre. Alors, merci pour cette question. Là, je pense que ça montre la différence entre l'approche de ce parti et de notre parti en ce qui concerne l'investissement dans l'Ontario. Moi, je voudrais profiter de cette occasion pour dire certaines choses. Je sais que les faits ne sont pas très importants de l'autre côté, mais de ce côté-ci de la Chambre, les faits ont une importance. Alors, c'est intéressant que le parti d'en face ne s'intéresse pas au, dans le tourisme. Le tourisme dans cette province, cela génère 20 milliards de dollars en activité économique, 300 000 emplois. Alors si ce n'est pas suffisant pour le chef de l'opposition, voilà ce qu'on fait dans sa propre circonscription. Et voilà quelque chose que j'ai eu de Warren Terry, mais là je vais en parler dans la question complémentaire. Question complémentaire. Encore une fois, pour la ministre, quand je pense au Canada, moi je pense à la compassion, l'unité, la responsabilité. Je pense à la liberté de parole. Moi je pense à, par exemple, l'état de droit, le hockey, la potine, le sirop d'érable, le plein air. Mais certainement, le Canada, pour moi, c'est n'est pas représenté par un canard en plastique. Bon, alors je pense que vous avez eu l'occasion d'exprimer votre opinion, mais moi je vais peut-être intervenir si c'est nécessaire. Bon, ça, ça ne va pas vraiment être utile. Terminez, s'il vous plaît. Alors, même si on essaie de présenter cette situation de bon côté, qu'est-ce qu'un canard a à voir avec le 150e anniversaire de la Confédération Merci. Au cours des trois dernières années, on a appuyé donc le Festival du bord du lac, Red Path, et cette année, on leur donne 120 000 C'est quelque chose qui se passe tous les étés avec toutes sortes de programmations et ça, c'est très bien réussi. Alors moi, je vais dire un peu ce que ça réussit. En 2015, le festival a permis que les touristes dépensent 6 millions de dollars. Et je voulais également dire que non seulement nous contribuons à ce groupe, mais à d'autres. La ville de Toronto qui donne au festival 75 000 et est également très important. Mais vous avez terminer avec quelque chose qui va être peut-être plus important que les députés vont apprécier. Alors, quelqu'un de comté de Simcoe dit J'ai dépensé 60 000 et on a vu donc un demi-million de dollars de l'argent des touristes. Encore une fois, la ministre, la ministre, elle, je pense qu'on met trop, trop l'accent sur le canard parce que les libéraux sont embarrassés. Ils étaient d'accord avec l'idée de dépenser 125 000 sur un énorme canard. Alors, ils savent très bien que ce n'est pas la chose à faire. Alors, euh, ils dépensent, ils gaspillent l'argent des contribuables et puis ensuite, ils essayent euh, donc euh, de montrer qu'en fait, c'était très utile. Mais ma question est la suivante. Alors, vous devriez faire ce qui est vraiment la chose à faire. Excusez-vous pour avoir dépensé 125 000 pour un canard en plastique. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La ministre. Merci. Moi, je peux vous dire, c'est très que de ce côté-ci, là, on ne va jamais s'excuser pour investir dans le tourisme et le développement. C'est un festival dont j'avais parlé avant. Alors, 6 millions de dollars qui ont été... donc acquis avec l'argent des contribuables et ce festival bon, qui va se déplacer, je pense que les députés d'en face peuvent peut-être trouver ça intéressant, les députés de Wenson également parce qu'il y aura ce festival qui va y aller sur Sainte-Marie, Midland. Le député de Bruce gray Owenson, s'il vous plaît. Finissez, s'il vous plaît. Merci. Euh, ce festival va également euh, donc euh, pouvoir recueillir énormément d'argent à Amersburg et Brockville. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. J'ai une question pour les par le leader parlementaire. Alors, moi, je vais citer euh, donc, euh, celui qui est à la tête des fonctionnaires euh, de l'Ontario, M. Spunky Thomas. Il a dit, et j'aimerais que le gouvernement écoute, il a dit le projet de loi 132 est terrible. C'est vraiment un projet de loi épouvantable. Est-ce que le gouvernement va être d'accord et qu'on va arrêter euh, à dépenser des milliards de dollars pour euh, l'électricité le leader parlementaire, de ce côté-ci de la Chambre, ce que l'on veut, c'est diminuer les tarifs d'électricité. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement va essayer de diminuer les tarifs d'électricité de 25 Mais évidemment que euh, de l'autre côté, on n'avait absolument aucun plan en ce qui concerne l'énergie. Alors de l'autre côté, on continue à parler d'énergie, mais il n'y a pas de plan. Ils disent aux Ontariens qu'ils vont réussir à réduire comme par miracle les tarifs d'électricité, mais on n'a vu absolument aucun plan. Ce que l'on a fait avec notre projet de loi, c'est de présenter quelque chose donc, qui va permettre de diminuer les coûts d'électricité de 25 Et la position devrait absolument appuyer ce plan pour que les Ontariens puissent donc... Finalement, payez-moi. Complémentaire, de nouveau au leader parlementaire du gouvernement, nous savons que le passe-temps préféré des libéraux est d'attaquer notre vérificatrice générale. Mais elle aussi a eu un commentaire très intéressant à partager. Elle a dit, et je cite, « Nous recommandons au gouvernement de revoir ce projet de loi. Je vais donner au gouvernement... Une autre possibilité, une autre occasion de suivre les conseils de la vérificatrice générale, nous, vous avons, nous avons le secteur public qui dit que c'est un problème. La vérificatrice générale qui dit que c'est un problème. Les tarifs augmentent en flèche. Est-ce que vous ferez la bonne chose? Est-ce que vous allez suivre les conseils de la vérificatrice générale et revoir ce plan injuste? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Au, ministère, au ministre de, euh, du Développement économique et de la Croissance. Monsieur le Président, hier, euh, on a dit quelque chose d'historique ici, dans cette Chambre. Le, gouverne, le député de l'autre côté a fait une déclaration de politique. Il a dit qu'il n'investirait pas dans l'infrastructure énergétique. Nous l'avons entendu, cette déclaration, auparavant. Nous avons vu l'impact que ça a eu sur notre réseau. Vous savez, Monsieur le Président, c'est ce qu'ils ont fait de par le passé. Ils n'avaient aucun plan d'investissement en infrastructures énergétiques et ils ont laissé ce réseau en, dans un gâchis complet. Monsieur le Président, non seulement est-ce qu'on a un réseau propre, mais il est aussi efficace. Intervention du président. Député de, Sim de Simcoe Gray, vous êtes averti. Finish, Veuillez terminer. Non seulement est-ce qu'on a un réseau qui soit fiable et propre, mais nous avons un, un réseau qui sera de plus en plus abordable pour les Ontariens, diminuant les tarifs de 25 et le chef de l'opposition ne veut pas appuyer cette mesure. Complémentaire final. Monsieur le Président, encore une fois, au oh, leader parlementaire du gouvernement et le ministère a raison, je ne vais pas investir dans de mauvais contrats libéraux. Ce n'est pas la bonne chose à faire. La population de l'Ontario paie beaucoup trop en raison de ces mauvais contrats. Les libéraux ont tiré avantage pendant beaucoup trop longtemps et ça affecte la population. Voyons ici notre évaluation sur ce plan. La présidente du Conseil du Trésor est avertie. Veuillez terminer. Fred Hahn a dit, de, du syndicat canadien, de la fonction publique, a dit qu'à qu long terme, nous saurons ce que les libéraux ont fait pour euh, créer un gâchis complet dans le réseau électrique. Les tarifs d'électricité montreront en flèche. Chaque évaluation indépendance euh, l'a établi clairement. On ne peut pas se permettre d'avoir des factures d'électricité plus élevées. Voici encore une fois la chance pour le leader parlementaire du gouvernement de dire «voici le montant qui, euh, de, de l'augmentation et nous allons l'arrêter ». Réponse. Le ministre. Si le député croit vraiment ce qu'il vient de dire… Il n'aurait pas débuté cette période de questions à part en parlant de canards en, en plastique. Vous voulez parler de ce, de ce, de, des canards euh, mouillés? Eh bien, parlons de la taxe sur le carbone, le plan énergétique que l'on attend toujours. Parlons d'esquiver la question sur la, les gros, le groupe parlementaire, sur tout ce qui concerne les politiques. Monsieur le Président, nous allons de l'avant avec un plan énergétique qui est fiable et propre, abordable pour tous les Ontariens et Ontariennes. Monsieur le Président, c'est peut-être une mauvaise politique pour vous, mais c'est bon pour la, les, la population de l'Ontario. Intervention du président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre la semaine dernière et elle a été établie clairement à quel point le, la première ministre veut aller de l'avant pour raviver ses fortunes politiques. Elle planifie forcer les entreprises de services publics de donner un message qui sauvera le parti libéral. Est-ce que la première ministre croit qu'en forçant des réglementations sur les, compagnies, les entreprises privées pour faire campagne pour les libéraux, est-ce qu'elle croit que ce soit honnête et approprié. À la présidente du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président, et j'aimerais commencer en rappelant aux gens que le Canada est le seul territoire, que plutôt l'Ontario est le seul territoire de compétence au Canada qui possède une loi contre les publicités partisanes. Aucune autre province n'a cela ici au Canada. Nous sommes uniques. Toute publicité que nous avons publiée suit la loi. Si vous voulez obtenir des renseignements, intervention du président. Député de Dufferin-Caledon, vous êtes averti. Si vous voulez étudier, L'information qui est insérée dans les factures d'électricité, l'une des expériences que j'ai dans mon bureau de circonscription, et je suis certaine que c'est le cas pour plusieurs d'entre vous ici, c'est que les gens ne comprennent pas leurs factures d'électricité. Ils appellent les distributeurs locaux, ils appellent Hydro One, nos bureaux de circonscription, ils essaient de comprendre leurs factures. La population veut des renseignements complémentaires. La première ministre ne fait rien d'autre que d'essayer d'épargner ses propres intérêts avec ses pamphlets politiques, et tout le monde le sait. En forçant les entreprises à fournir ses publicités au cours d'une campagne électorale, du, durant une campagne électorale, on jouissait à des jeux politiques et on essaie de manipuler les lois dont on parle. De, et c'est fait de façon sournoise. Le Parti libéral admettra-t-il que de forcer ad, ajouter les entreprises de distribution locale à insérer des pamphlets de publicité dans les factures d'électricité, c'est un débat même pour les libéraux. La Intervention du, du président. La présidente du Conseil du Trésor. Un autre élément que nous avons découvert dans mon bureau de circonscription, c'est que beaucoup de gens qui sont qualifiés pour le programme d'aide, le programme d'aide relative aux frais d'électricité, ne sont pas au courant qu'ils sont admissibles. C'est important d'avoir des renseignements sur le programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité. C'est important que les gens soient au courant de ce programme, et ce, à l'échelle de la province. C'est important, ben, important que les gens soient renseignés, puisque s'ils sont admissibles, ils peuvent obtenir un rabais plus important que 25 Ils sont qualifiés pour plus d'argent s'ils ont des revenus faibles, et nous voulons que les gens le sachent parce que nous voulons aider la population ontarienne. Complémentaire final. Monsieur le Président, la prochaine élection est dans un peu plus d'un an. C'est la même période qui, pour laquelle on force l'insertion de ces pamphlets dans les factures d'électricité de chaque foyer et entreprise de notre province. Est-ce que la Première ministre et le Parti libéral croient vraiment que la population de cette province ne voit pas à travers leurs jeux La présidente du Conseil du Trésor, je crois que ce que veut savoir la population, c'est s'ils sont admissibles pour de l'aide. La population veut savoir que s'ils sont dans une région éloignée ou rurale, il est possible d'obtenir plus de rabais sur leur facture d'électricité, car nous reconnaissons que si vous vivez dans l'Ontario rural ou de, dans une région éloignée et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez avoir jusqu'à 40 à 50 de rabais sur votre facture. Nous savons que les consommateurs d'électricité méritent de savoir qu'ils peuvent faire une demande pour ce programme. Nous voulons que la population à l'échelle de l'Ontario soit au courant que ces gens aient les, aient les renseignements nécessaires pour avoir le rabais maximal parce que nous avons un plan équitable afin de diminuer les tarifs à l'échelle de la province. Nouvelle question, chef du troisième parti. À la vice-première ministre, Mais je, je crois que ce que les gens veulent voir, c'est un gouvernement qui arrête d'utiliser l'argent public précieux pour faire la promotion du Parti libéral et de Kathleen Wynne. Voilà ce que la population veut voir. Clairement, les entreprises d'électricité qui devront fournir ce message motivé par la politique de la part de la, de la première ministre ne croyaient pas que c'était nécessaire Sinon... Il leur fourni eux-mêmes, elles-mêmes, de leur propre chef. Est-ce que la Première ministre croit que les gens de la province n'ont pas à savoir, qu'ils qu ne savent pas que chaque entreprise de distribution locale n'est pas au courant de, de l'information Le ministre des Finances vous est averti. La vice-première ministre. Merci, monsieur le Président. Je, je ne comprends pas que les néo-démocrates n'appuient pas le projet de loi qui amènera un soulagement des factures d'électricité à la population de cette province. Hier, les néo-démocrates ont annoncé qu'ils augmenteront les tarifs d'électricité, qu'ils prendront le qu'ils retireront le 25 de rabais des factures et que le 40 que les Ontariens dans le Nord et dans les régions éloignées sera retiré sous les néo-démocrates. Ils ont dit que le programme euh, ontarien d'aide relative aux frais d'électricité sera retiré. Monsieur le Président, ce n'est pas surprenant que l'opposition pose des questions sur notre pamphlet, parce qu'ils ne sont pas prêts à parler de leur plan de retirer ce plan complet. complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Nous le remplacerons avec un plan qui créera un changement systémique et qui rapportera Hydro One dans, entre les mains du public. C'est choquant, en fait. On a fait cette annonce il y a un mois et la ministre réalise maintenant, a réalisé simplement hier, que vous c'était notre position. Eh bien, lorsque la Première ministre force les entreprises de distribution locale à faire quelque chose qu'elle ne, qu ne croit pas nécessaire, c'est une tactique politique. C'est aussi simple que ça. Cette tactique veut prendre le pouvoir du bureau de la Première ministre pour un gain politique. Et cette, ce fait ne changera pas. Il est temps que la Première Ministre prenne la responsabilité pour cette manipulation. Est-ce qu'elle retirera ce règlement et présentera ses excuses à la population de l'Ontario pour avoir mal utilisé les pouvoirs de son bureau La vice-première ministre, soyons clairs, les néo-démocrates veulent allumer, annuler les rabais sur les factures d'électricité de la province de l'Ontario. C'est une position honteuse pour le troisième parti, selon moi. On prétend le remplacer avec quelque chose, mais les néo-démocrates n'ont aucune idée d'avec quoi le remplacer. Ce que nous savons certainement, c'est que cela retirera l'aide que nous amenons à la population ontarienne. Ça retirera aussi de l'argent du système de santé, d'éducation, parce que leur plan est de racheter les actions d'Hydro One. Soyons donc très clairs. Pour n'importe qui qui nous écoute, qui porte attention à ce débat, les néo-démocrates veulent augmenter votre facture d'électricité. Ils veulent retirer l'aide que nous apportons aux gens les plus vulnérables. Ils veulent redonner les frais de livraison sur les, premières, sur les réserves. Intervention du président. Député d'Essex, vous êtes averti. Complémentaire final. Vous pouvez être certain que tout le monde dans cette province regarde le gâchis qui a été créé par les libéraux ici, ce qui coûtera aux gens d'aujourd'hui et de la, à l'avenir. Le directeur de la responsabilité financière, un haut fonctionnaire indépendant, a dit que l'emprunt de 45 milliards de dollars de la Première ministre coûtera aux familles ontariennes et aux entreprises plus d'argent, et qu'en fait, ça fera augmenter les factures. Ce n'est pas moi qui dis ça en tant que parti. C'est le directeur de la responsabilité financière. On ne peut pas se cacher des faits, bien que ce soit exclu de la réglementation de la première ministre qui force les entreprises de distribution locale à l'aider, elle est son parti. Elle utilise son poste, son bureau, afin d'obliger une description politique dans les factures d'électricité, ça nous coûtera au cours de la prochaine élection. Ministre des relations avec les Autochtones et de la Réconciliation, vous êtes averti. La vice-première ministre, pendant des mois, Monsieur le Président, la, les néo-démocrates nous ont donné, raconté les, les histoires de membres de la population qui ont de la difficulté à payer leurs, eff, leurs factures d'électricité. Nous avons aussi entendu ces problèmes dans nos circonscriptions et c'est pourquoi nous voulons donner une aide de 25 sur les tarifs d'électricité et encore plus pour ceux qui paient les tarifs les plus élevés. Nous sommes très transparents avec notre plan qui réduira les, de, les factures d'électricité. Et que le Parti néo-démocrate prenne la parole jour après jour pour se plaindre d'un problème et ensuite de refuser la solution que nous apportons, ce n'est pas acceptable. Nous avons un plan, nous le mettons en place et nous irons de l'avant. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question. Député d'Ali Burton-Cowart-Alex Brock. Merci. À la ministre de la Condition féminine, maintenant que le mois de la prévention sur des agressions sexuelles tire à sa fin, on voit ici que le gouvernement ne donne que des paroles en l'air aux organismes qui aident les victimes. Les organismes me disent que l'étude de la formule de financement qui est inefficace se produit dans le secret. Le gouvernement refuse de s'engager à partager les détails de cette étude et même de consulter les organismes qui sont affectés, tels que Hope 24-7. Est-ce que la ministre croit qu'il soit acceptable d'exclure ces centres d'agression sexuelle de la, con, de la conversation alors que ce sont eux qui fournissent les services à ces victimes? La ministre de la Condition Féminine. J'aimerais remercier la députée de l'autre côté pour sa question. Et je veux m'assurer que la population comprenne que nous prenons ce travail d'appui aux femmes et aux enfants qui font face à la violence conjugale, nous prenons cette, cette question très au sérieux, parce que ce genre de violence a, un a de grandes conséquences sur les familles et sur nos collectivités et notre société. La violence faite aux femmes et les agences et les organismes fournissent des services essentiels tels que des revues, des refuges, des sessions de conseil pour aider les femmes et les enfants à reconstruire leur vie. Les femmes qui font face à la violence ont accès à un refuge et c'est la première étape pour reconstruire leur indépendance financière. Nous avons 96 centres d'urgence à l'échelle de la province qui ont plus de 200 lits. Nous avons augmenté nos services, notre financement de 61 depuis 2003. Complémentaire, Monsieur le Président, la vérité, c'est que ce gouvernement traîne, se traîne les pieds sur ce dossier depuis cinq ans. En 2013, la vérificatrice générale a fait rapport que le gouvernement avait fait très peu de, pro, de progrès sur ce sujet. Et maintenant, nous en sommes en 2017 et rien n'a changé. Le gouvernement refuse de consulter, refuse d'agir et continue de se cacher derrière des solutions pansements et des formules de financement qui datent d'une décennie. Entre-temps, les victimes et les survivants souffrent. Monsieur le Président, qu'est-ce que cette étude implique et quand est-ce qu'on pourra obtenir les résultats? La ministre. Au procureur général. Merci, Monsieur le Président. Établissons les faits ici. Premièrement, nous apprécions le travail que Hook 24-7 fait. Nous leur donnons un financement depuis 20 ans, depuis 2003. Nous avons augmenté le financement de 45 En 2015, nous avons augmenté son budget de 31 000 Dans notre stratégie, ce n'est jamais acceptable. HOPE 24-7 reçoit maintenant près de 500 000 Ils sont au sixième rang de financement dans la province. Nous finançons ces services à l'échelle de la province et nous avons demandé à HOPE 24-7 de faire partie de la conversation. Nous avons un groupe de travail sur les agressions sexuelles, la violence à caractère sexuel. Une nouvelle question, députée de Welland. J'ai une question. Euh, Monsieur la vice ministre, après 14 ans d'inaction, les Ontariens et Ontariennes voudraient un vrai changement maintenant, comme euh, le 10 de la, des gens dans la province qui ne font que le salaire minimum et des gens qui essaient de vivre avec des emplois à temps partiel, ainsi que la majorité des femmes qui ont plus qui cumulent plusieurs emplois et cela a augmenté de plus de 20 Les emplois syndiqués sont de bons emplois. Les néo-démocrates croient que ça devrait être plus facile pour les gens d'adhérer à un syndicat. Est-ce que la vice-première ministre ou euh, la première ministre suppléante, plutôt, va s'engager à mettre en place un système de... Une accréditation fondée sur les cartes d'adhésion pour les travailleurs qui veulent euh, adhérer à un syndicat. Et sinon, pourquoi pas? Alors, merci à la députée d'en face. La réalité, c'est que l'économie en, en Ontario est en croissance. Notre croissance est la plus forte au pays. Mais ce n'est pas seulement, euh, ce n'est pas tout le monde qui profite de cette croissance. Dans la nouvelle économie, c'est clair qu'il y en a qui vont très bien, qui se portent très bien, et d'autres qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et c'est pour ça... C'est pour cela que nous euh, présentons ce nouveau projet de loi et nous sommes fiers de, du travail fait et de l'action qu'on prend et qu'on a annoncé aujourd'hui. Nous allons augmenter le salaire minimum euh, et nous allons nous assurer que les travailleurs à temps partiel soient payés de la même façon que les gens à temps plein. Il y aura des congés de maladie pour tous les travailleurs. On va euh, renforcer. C'est l'application des lois sur l'emploi. C'est une journée importante. Et j'espère que j'ai hâte de voir le MPD appuyer ces changements. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Question complémentaire. Alors, si vous travaillez sur Bay Street, euh, vous aurez beaucoup de choses à accueillir favorablement. Mais si vous êtes une, parmi les petits euh, gangpins, vous, vous n'êtes que plus euh, désillusionné. Euh, il y a des millions de gens qui travaillent à temps partiel et qui ont du mal à faire vivre leur famille. Trois semaines de vacances, c'est beaucoup après cinq ans de service. C'est... C'est un bel objectif, mais il y a beaucoup de gens qui ne travaillent même pas cinq ans avec le même employeur. Est-ce que la vice-première ministre peut garantir qu'il y aura des journées de mal des congés de maladie euh, payés pour tous les Ontariens et que tous les travailleurs et travailleuses vont recevoir ces trois semaines de vacances? Euh, Monsieur le Président, on. Je pense à tous les gens dans la province, surtout les gens qui ont le plus de mal. Il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles à ce niveau-là. Euh, les frais de scolarité gratuits pour un tiers des étudiants euh, dans les établissements postsecondaires, euh, l'assurance santé plus les médicaments gratuits ce sont de grandes initiatives et nous sommes très fiers de les mettre de l'avant et l'annonce d'aujourd'hui fait suite à tout cela parce que nous avons pris la dé, nous sommes déterminés euh, à créer une société où tout le monde peut réaliser son plein potentiel et participer et créer une belle vie en Ontario. Il faut faire mieux, Monsieur le Président. Et ce projet de loi nous permet de faire un grand pas en avant. Député de Davenport, nouvelle question. J'ai une question pour... Euh, le procureur général. Hier, j'étais contente de voir que le procureur général défend le principe selon lequel toutes les femmes ont la possibilité de prendre leurs propres décisions à propos de leurs soins de santé. Et je suis certaine que tout le monde ici est d'accord que les femmes aient le droit fondamental d'avoir accès aux soins de santé sans craindre pour leur vie privée ou pour leur dignité. J'étais très déçue d'entendre parler du harcèlement et de l'intimidation. En droit des femmes d'Ottawa qui exerçaient leur droit de choisir. Cette agression, cette haine des femmes est inacceptable. C'est pour ça que j'ai été contente d'entendre que le gouvernement a l'intention de présenter un projet de loi qui créerait des zones d'accès sécuritaires à l'extérieur des, euh, des cliniques d'avortement pour s'assurer que les femmes de l'Ontario aient euh, accès à ces cliniques. Pourriez-vous expliquer euh, quels sont vos projets en ce sens? Le procureur général, merci d'avoir po posé cette question importante. Il s'agit d'une question importante pour moi en tant que citoyen d'Ottawa et en tant que quelqu'un qui a toujours cru fortement euh, au droit des femmes de choisir. Je crois que toutes les femmes ont la, le droit de prendre euh, leurs décisions à propos de leurs propres soins de santé et elles ont le droit, euh, devraient avoir le droit de le faire sans craindre pour leur sécurité, leur vie privée ou leur dignité et sans craindre d'être jugées ou humiliées en public, sans être menacées de violence, de harcèlement ou de toute autre forme d'intimidation. Aucune femme ne devrait avoir à faire face à ces choses-là lorsqu'elle prend des décisions à propos de sa propre santé. Et c'est pour cela que le gouvernement va présenter un projet de loi qui va créer des zones d'accès sécuritaires autour euh, de certaines, euh, certains centres de santé pour protéger la sécurité des femmes. Une question complémentaire. Merci beaucoup. Merci au procureur général pour sa réponse. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord que c'est une question qui va bien au-delà des différences économiques, culturelles ou autres, ou géographiques. Toutes les femmes à travers la province ont travaillé très fort pour bâtir ce pays et cette province euh, qui, où nous sommes chez nous. Le droit fondamental des femmes d'avoir le droit de choisir doit être entériné dans la loi. Et j'ai compris que Terre-Neuve et Labrador et la, la Colombie-Britannique sont parmi les provinces qui ont mis en place ces zones d'accès sécuritaire pour les centres de santé pour femmes. Je crois que notre gouvernement va présenter des mesures de protection euh, musclées qui vont garantir la protection euh, pour les femmes. Et j'espère que les députés d'en face vont soutenir euh, ce projet de loi pour que les Ontariens pour que les femmes puissent exercer leurs droits fondamentaux, réponse euh, du procureur général, la province de Québec, euh, Terre-Neuve et Labrador et la Colombie-Britannique ont mis en place ce genre de loi qui protège toutes les femmes et tous les fournisseurs de soins de santé. Au cours de l'été, mon ministère et moi, nous allons continuer euh, à nous pencher sur des lois adoptées ailleurs et nous allons consulter avec des experts juridiques de, euh, du monde de la santé et euh, des groupes de défense et des cliniques locales pour mettre en place les détails de ce projet de loi. Nous avons beaucoup de travail à faire au cours des prochains mois et des politiques de ce type sont plus importantes que jamais. Je, je salue tous ceux qui protègent les femmes dans cette Chambre. Nous savons qu'il ne s'agit pas d'une question partisane. Nous savons que tout le monde croit que la femme a le droit de choisir et de prendre des décisions pour elle-même en matière de santé. Et j'espère que tous les députés vont appuyer ce projet de loi lorsqu'il sera déposé. Député de Thornhill, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai une question euh, au ministre des enfants et des services. Euh des services à l'enfance et à la jeunesse. L'autisme, c'est euh, le trouble neurologique qui croit le plus au Canada. Ça a un impact sur un enfant sur 58. Les individus qui euh, vivent avec l'autisme et leurs familles font face à des défis importants. Et c'est pour cela, à la Chambre des communes fédérales, il y aura un vote pour augmenter le soutien aux familles et aux enfants vivant avec l'autisme. Monsieur le Président, est-ce que les députés du. Gouvernement euh, vont appuyer le partenariat euh, canadien pour l'autisme. Euh, euh, min le ministre des Services aux Enfants et à la Jeunesse, merci beaucoup. Comme vous le savez, nous avons un nouveau programme en matière d'autisme ici en Ontario qui va, euh, qui sera mis en œuvre au mois de juin de cette année, donc quelques jours. Et le, la mise en œuvre complète sera faite fait d'ici 2018. Ce plan va créer 16 000 nouveaux espaces dans la province et augmenter euh, le nombre d'espaces pour les services... Euh, euh, euh, de comp euh, pour les services ABA. Euh, nous avons créé cinq nouveaux centres de traitement et on va s'assurer que si un jeune dans la province de l'Ontario a besoin d'un traitement, peu importe son âge, il va recevoir le traitement qu'il mérite. Question complémentaire. Monsieur le Président, les plans provinciaux, c'est très bien, mais il faut appuyer les plans fédéraux en matière d'autisme également. Monsieur le Président, cette motion est simple. On demande au gouvernement fédéral de donner 19 millions de dollars. Terminez, s'il vous plaît. Cette motion est simple. On avertit le ministre. C'est une motion simple. On demande au gouvernement fédéral de donner 19 millions de dollars sur cinq ans, tel que demandé par le Partenariat canadien sur l'autisme, le groupe consultatif et l'Alliance sur le spectre de l'autisme pour créer un partenariat canadien. Cela va aider les familles et euh, aider à, au partage de l'information, la détection précoce, diagnostic et traitement. Est-ce que le ministre va téléphoner Ottawa. Pourquoi pas appeler un de vos amis libéral pour, et garantir le soutien libéral pour euh, cette motion importante? Merci. Euh, vous semblez... Le, le groupe parlementaire et son chef ne sont pas d'accord, d'après moi. Il y a une différence d'opinion parce que le chef de l'opposition, le chef de l'opposition officielle, lorsqu'il était à Ottawa pendant neuf ans, je crois, avait la possibilité de se lever et de demander un programme national. Et on a voté là-dessus à la Chambre des communes afin de créer un programme national en matière d'autisme. Et peut-être que la députée n'est pas au courant de ce que son chef a fait. Il a voté contre. Non, non, disent les gens. Au lieu de prendre le téléphone, elle pourrait tout simplement s'adresser à son chef et lui demander euh, ce qu'il a fait en matière d'un programme national pour l'autisme. Ici, en Ontario. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question. Député de Toronto, Danforth. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai une question pour la vice-première ministre. Il y a presque 20 ans, les conservateurs ont délesté la responsabilité du logement social aux municipalités qui n'ont pas les moyens euh, d'assumer les coûts. Cela a créé une crise permanente en matière de logement abordable, surtout à Toronto. Au lieu de corriger cette crise, d'éliminer cette crise, le premier, euh, la première ministre a empiré. Les choses en coupant, en réduisant de 129 millions de dollars par année l'argent consacré au programme de, de logement. La moitié de ces euh, ces logements sociaux euh, euh, vont euh, tomber en ruine puisqu'il n'y a pas assez d'argent pour les euh, réparations immobilières. Est-ce que la première ministre va au moins rétablir le financement pour éliminer les problèmes que ces compressions ont causés? Le ministre du Logement. Monsieur le Président, tous les Ontariens ont le droit d'avoir un logement convenable. Nous savons que ça améliore la vie des gens. Et c'est pour cela, Monsieur le Président, ce gouvernement a investi 1,4 milliard de dollars dans la ville de Toronto. Euh, en faveur du logement abordable et durable. 1,4 milliard de dollars et on continue d'investir au cours des cinq prochaines années, on va investir encore 163 millions de dollars pour les réparations et les rénovations, euh, 43 millions de dollars pour euh, les réparations et rénovations au logement social, euh, 130 millions euh, de plus pour les réparations à Toronto. Alors, Monsieur le Président, ce gouvernement comprend l'importance des logements sociaux pour la ville de Toronto et on travaille là-dessus. Question complémentaire. Monsieur le encore une question à la vice-première ministre. D'ici 2019, on prévoit que le financement pour les programmes du logement à Toronto aurait, euh, auront subi des euh, compressions de presque 60 millions de dollars. Et cette première ministre est responsable de la plupart de ces compressions. Cela veut dire que des milliers de familles à Toronto risquent de perdre leur maison parce que euh, les maisons seront en piètre état. Euh, il faut. Fi Il n'y a aucun gouvernement au monde qui a mis de côté sa responsabilité en matière de financement euh, du logement social. Est-ce que la première ministre va mettre fin à cela, euh, rétablir euh, l'argent éliminé et payer un tiers euh, des coûts de réparation euh, du logement so des logements sociaux? à Toronto. J'aime bien parler de l'importance euh, du logement social et de, du logement abordable à Toronto pour euh, répéter combien nous avons euh, investi dans la ville de Toronto. 1,4 milliard de dollars. Ce, ça ne veut pas dire qu'on euh, refuse d'assumer nos responsabilités. Le conseil municipal de Toronto a fait un engagement de 10 ans de 200 millions de dollars en financement et en exonération fiscale. C'est bien d'avoir le gouvernement fédéral à la table. Le fédéral va allouer 11 milliards de dollars au cours des euh, 11 prochaines années, dans 13 provinces et territoires. On continue d'investir là-dedans. Là On vient d'annoncer 100 millions de dollars pour l'achat de terrain à Toronto. Question pour le ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales. Je sais que vous êtes vraiment heureux que les agriculteurs retournent dans le champ pour la saison euh, pour la, la, la nouvelle saison. Et nous allons célébrer euh, la semaine locale de l'alimentation où on va rendre hommage à notre économie agricole de 36 milliards de dollars qui crée 800 000 emplois dans la province. En, euh, du 5 au 11 juin, nous allons célébrer euh, L'alimentation, la nourriture locale euh, de l'Ontario qui euh, qui a bon goût, qui est abordable et qui est sécuritaire. Le ministre, merci beaucoup euh, pour cette question euh, du député d'Eglinton lawrence la, cette semaine permet de mettre en, euh, en relief tout ce qu'on fait pour faire la promotion euh, des, de aliment, des aliments locaux. Et il y a un fonds qui euh, fournit 3,8 millions de dollars pour euh, appuyer ces efforts. Merci aux diététiciennes de l'Ontario, l'Association euh, euh, des producteurs de fruits et légumes, et, il y a une alliance des termes culinaires pour faire la promotion des aliments locaux. Nous avons de la chance d'avoir tant de champions de l'alimentation locale qui réunissent tous les gens pour euh, nous permettre de bénéficier de toutes ces bonnes choses qu'on fait pousser en Ontario. Question complémentaire. Cet après-midi, euh, les euh, éleveurs du bœuf de l'Ontario vont faire un barbecue euh, qui va euh, euh, et ils vont servir euh, le bœuf euh, ontarien. Je me lasse d'entendre les gens parler euh, du bœuf de l'Alberta ou du Texas. Pourquoi les gens ne demandent pas davantage de bœuf de l'Ontario? Oubliez cette viande coûteuse de l'extérieur. Oubliez le chou-fleur de, euh, des autres pays. Il faut acheter euh, localement, magasiner chez nous et économiser chez nous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre... Monsieur le Président, merci euh, pour cette question complémentaire du député de, euh, de lawrence Oui, c'est le barbecue annuel des producteurs de bœufs de l'Ontario. Je vous encourage à en profiter. L'Ontario a la population la plus diversifiée sur le plan culturel euh, au Canada, euh, provenant de plus de 200 pays. L'Ontario, Les Ontariens vont euh, magasiner dans leurs marchés locaux et vont... Euh, et ils cherchent des produits qui portent le loco Foodland. Euh, alors, Foodland Ontario a créé un partenariat avec l'Alliance culinaire de l'Ontario euh, pour faire une clinique euh, euh, ce jeudi euh, au Carré Young et Dundas. Je vous suggère d'y aller et de d'essayer tout ce qu'on peut faire, de goûter à tout ce qu'on peut faire et manger en Ontario. Je vous encourage à profiter de l'avantage ontarien. nouvelle question, le député de Paris-Samskoka. Cette question s'adresse au, au ministre du Développement du Nord et des mines. En 2011, le gouvernement a annoncé le plan de croissance pour le nord de la province et a promis de créer une économie septentrionale plus diversifiée. Mais le nord de la province a perdu 500, 5 000 emplois à temps plein et 6 000 emplois à temps partiel entre 2011 et 2016. Au cours de cette période, la valeur des permis de construction a chuté de 25 En 2011, le ministre a dit que ce plan avait pour but de promouvoir le, le développement économique au nord et donc les gens euh, voudraient s'y installer. Mais après cinq ans, il y a 10 000 adultes de moins en Ontario, au, au nord de, de l'Ontario. Donc en fonction de cette réalité, comment le ministre qualifierait-il la réussite de ce programme? Le ministre. Je remercie le député de sa question. D'après moi, on pourrait dire que les collectivités rurales et du Nord, comme toute autre petite collectivité rurale à l'échelle du pays et à l'échelle de l'Amérique du Nord, font face aux circonstances particulières. Donc ce n'est pas uniquement en Ontario, là où les collectivités septentrionales font face à ces défis, mais ces défis existent partout au Canada. C'est un problème qui existe c'est un problème de longue date et je dirais sans équivoque que depuis notre élection en 2003, notre gouvernement a offert un soutien aux collectivités rurales et du Nord en ce qui concerne nombreuses politiques. Le député d'en face en est au courant. Il affirme que ces problèmes sont venus de nulle part. Il y a eu une réduction de la population, mais je dirais que la situation au Nord ne serait pas aussi bonne sans nos investissements complémentaires. Il part des défis qui ont été créés par son propre gouvernement. Et je comprends que c'est un plan à 25 ans, mais ça existe depuis 15, 5 ans déjà, c'est un échec. La population est en train de se réduire et les entreprises quittent le nord de la province. L'une des promesses du plan de croissance était d'élaborer une stratégie à long terme visant à créer une meilleure euh, réseau de transport aérien et autres. Cette promesse a été faite il y a six ans, et donc il n'y a qu'un qu papier de discussion. Quand est-ce que les, ces réseaux de transport seront créés? Le ministre, en tant qu'exemple, L'un des investissements que nous avons fait au Nord, c'est de renverser une décision faite par le gouvernement conservateur qui a été, amorc a été amorcée par les, le NPD. C'est un soutien aux sociétés forestières par l'entremise d'un programme routier. Depuis la création de ce programme en 2005, nous avons investi environ 700 millions de dollars pour créer des routes forestières visant à, so à soutenir les sociétés forestières depuis notre élection, nous investissons entre 500 et 600 millions de dollars pour le programme des autoroutes du Nord. Durant les huit ans de leur mandat, il n'y avait que 250 millions de dollars, mais nous allons faire un investissement de 650 millions de dollars. C'est un autre exemple des investissements importants faits au Nord depuis le début de notre mandat. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Cette question s'adresse à la première ministre suppléante. Le réseau de la santé devrait être à la disposition des Ontariens, mais en raison du sous-financement des libéraux et des conservateurs, l'hôpital sous saint fait face à une situation très difficile. C'est un hôpital tout à fait bondé. Donc, c'est le deuxième hôpital surpeuplé de la province. Selon les experts, les taux d'occupation qui dépassent 85 mettent à risque le bien-être des patients. Mais cet hôpital a un taux d'occupation d'en moyenne 106 au cours des dernières cinq années. Et plutôt de s'attaquer au problème, le budget de la Première ministre... Présente une manque à gagner de 300 millions de dollars pour les hôpitaux. Pourquoi le gouvernement oblige-t-il les personnes à Sous-Saint-Marie de payer la note en raison des compressions libérales? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. J'aimerais vous dire que je ne comprends pas cette question. En réalité, la chef du troisième parti et le chef de l'opposition officielle se sont rendus à cet hôpital pour critiquer le fait que le gouvernement prévoit une augmentation budgétaire de 5 pour cet hôpital. Donc, d'une part, le troisième parti demande des investissements dans les hôpitaux et d'une autre, dans une élection partielle. Ce parti se rend à cet hôpital et la chef du troisième parti était soupçonneuse du fait qu'une augmentation budgétaire de 5 un montant de 6 millions de dollars, elle a qualifié cet investissement de non nécessaire. Je ne suis pas d'accord. Complémentaire, il y a eu neuf ans de compression et de budget gelé entraînés par ce gouvernement. et donc. Ce ministre doit assumer sa responsabilité. La population de sault saint comprend très bien la situation. Les gens attendent très longtemps. Les patients hospitalisés attendent 53 heures pour avoir un lit. Ceux qui ont besoin de l'imagerie médicale attendent trois fois plus longtemps que le cible provincial. Et cet hôpital est si surpeuplé que l'état de l'hôpital surpeuplé ne fait aucun sens. Le gouvernement, quand s'attaquera-t-il aux problèmes créés au sein du réseau hospitalier à l'échelle de la province? Le ministre de la Santé. Merci. Je suis tout à fait étonné. Quel est le but de la chef du troisième parti Est-ce qu'elle ne veut pas cette augmentation budgétaire de 6,6 millions de dollars, qui signifie une augmentation, cet exercice financier, de 5 Ou est-ce qu'elle ne veut pas Son Il parti demande davantage de financement. et Je suis étonné que ce parti s'est opposé au budget qui visait à prévoir cette augmentation budgétaire de 5 Ce parti s'est opposé à un budget qui prévoit 500 millions de dollars de plus au budget d'exploitation des, des hôpitaux de la province. Ce parti s'est opposé à un budget qui prévoit 9 milliards de dollars en investissement d'immobilisation. Donc je ne comprends pas quelle est la politique de ce parti, mais je comprends très bien la nôtre. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question, la députée de Berry. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la ministre responsable de l'Accessibilité. C'est la semaine de sensibilisation à cet égard en Ontario. C'est une semaine qui célèbre les gens touchés par des handicaps et fait de la promotion de l'accessibilité. C'est une semaine qui met en évidence le virage culturel en cours qui permet à tout le monde de participer pleinement à notre société. Nous avons beaucoup fait pour augmenter l'accessibilité dans cette province et nous nous efforçons à faire en sorte que l'Ontario soit accessible d'ici 2025. La ministre pourrait-elle nous parler de cette semaine et pourrait-elle nous mettre à jour quant à nos efforts visant à rendre accessible la province? La ministre, je remercie la députée de Berry de sa question très importante. C'est maintenant la semaine de sensibilisation à l'accessibilité, donc la question est très importante. Cette semaine est une occasion de mettre en évidence nos réalisations et c'est une occasion de discuter des façons de promouvoir l'inclusion et l'accessibilité. Nous avons pour but d'améliorer l'accessibilité dans cette province, mais l'accessibilité n'est pas uniquement une question de construction de rampes. Mais c'est une question de permettre aux ontariens de se rendre là où ils ont besoin d'aller. C'est une question de permettre aux personnes handicapées de participer à la main-d'œuvre. C'est une question de soutenir les entreprises et les employeurs. Je vais parler bientôt davantage de nos réalisations complémentaires. Merci de la réponse. Cette semaine, vise à sensibiliser les gens à ce virage culturel. Les collectivités et les particuliers à l'échelle de la province doivent comprendre que l'inclusion est importante en ce qui concerne la croissance économique de notre province. L'Institut Martin nous a dit que l'Ontario inclusif entraînerait une augmentation du PIB de 7,9 millions de dollars et 150 milliards de dollars en recettes est perdu en raison de l'exclusion des personnes handicapées. Le message est clair. L'amélioration de l'accessibilité la promotion de l'inclusivité vaut la peine. C'est pour ça que j'invite les collectivités d'y participer. La ministre pourrait-elle discuter des efforts de notre gouvernement visant à améliorer l'accessibilité et l'inclusivité? Je remercie la députée de Berry de sa question. En vertu de la loi sur l'accessibilité pour les Ontariens, nous avons créé des comités visant à élaborer des normes à cet effet, qui effectuent une étude des normes existantes ou en créent d'autres. Donc nous, nous en avons dans les domaines de la communication et en ce qui concerne les normes d'emploi. Et je vais discuter de notre stratégie visant à aider les personnes handicapées bientôt. Nous élaborons les normes en matière de santé pour personnes handicapées et la Première ministre a annoncé que nous allons élaborer des normes en matière d'éducation. Nous avons lancé un sondage portant sur ces normes en matière d'éducation qui permet aux ontariens de participer au processus. Donc, je vous encourage de participer aux événements de cette semaine. Nouvelle question, le député de Bruce Gray -Owen Sound. Merci. Cette question s'adresse à la vice-première ministre. Peter, Jackie Nepfel et Gail et Robert Fullerton sont exploitants des épiceries à Bruce, Bruce Gray -Owen Sound. et ils font face à une situation très difficile en raison de la politique énergétique du gouvernement. Leurs tarifs d'électricité sont à la hausse en raison du gaspillage du gouvernement. Le 23 février a dit à la Chambre que les petites épiceries seraient admissibles à la remise de 8 mais malheureusement, ce n'était que de la propagande électorale. Donc, est-ce que c'est acceptable d'exclure les petites épiceries de ce euh, plan pour l'allègement en ce qui concerne les tarifs d'électricité? Le ministre de l'Énergie, je suis tout à fait heureux de me prononcer sur le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité qui prévoit une réduction de 25 pour les PME et pour les installations agricoles de la province. Quant aux épiceries, nous avons le programme d'économie portant sur les tarifs d'électricité qui vise les épiceries. Lablaz est venu à Sudbury pour annoncer que leurs grandes épiceries et leurs petites épiceries réalisent des économies de 22% sur les factures d'électricité s'ils participent, participent à ce programme. Donc, la collabore avec leurs détaillants afin de garantir une participation à ce programme. Ce programme créé par notre gouvernement s'ajoute au plan pour l'équité dans le secteur d'électricité l'électricité, vise à aider les PME à l'échelle de la province complémentaire à la vice-première ministre. Peut-être, monsieur le ministre, vous devriez venir à Bruce Grey-Owenson pour parler à ses propriétaires. Et puis, vous, comprendre, vous comprendrez la situation. Ces entreprises jouent un rôle essentiel dans la province, mais comme 65 des magasins indépendants, ces petites épiceries ont du mal à joindre les deux bouts, contrairement à votre idéologie. Ces épiceries ne sont pas en mesure d'éteindre leur congélateur. Donc, c'est acceptable d'exclure les petites épiceries, les exclure d'un allègement des tarifs d'électricité faramineux. Le ministre de l'Énergie. Lorsque j'étais dans cette région, j'ai parlé aux propriétaires de ces entreprises et ce propriétaires. Comprenez que ce plan vise à les aider. Francisca Dab, directrice adjointe de Centraide, aime bien ce plan. Peut-être le député devrait parler à ces personnes pour déterminer leur avis quant à ce plan. Quant au plan, c'est intéressant d'écouter une question posée par une partie qui n'a aucun plan énergétique, qui n'a aucun plan pour faire baisser les factures d'électricité des PME. Rien de prévu pour les installations agricoles, rien de prévu pour les foyers de retraite, ni pour les serres. Nous avons écouté les ontariens et nous avons agi. Nous aidons les serres, les clients éloignés et nous avons beaucoup de programmes de conservation. Voici les faits d'un plan. Nous en avons un et le parti d'en face n'en a pas besoin. Vous pouvez vous asseoir. Député de Niagara-West-Glenbrook, rappel au règlement. Je n'ai pas eu l'occasion, mais je voudrais saluer le père Peter Hopeful et sa femme Erica Hopeful. Le ministre du Logement. Le ministre du Logement, rappel au règlement. Je voulais apporter une rectification. J'avais dit... Que 130 millions de dollars seraient alloués à Toronto et j'ai dit que c'était au cours de 40 ans, mais c'est au cours de 4 ans. Nous avons un vote différé pour l'avis la de motion amenant du gouvernement numéro 33 portant sur l'attribution de temps.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 Je demande aux députés de bien vouloir leur reprendre leur place. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le 29 mai 2017, Mme Sanders a proposé l'avis de motion maintenant du gouvernement numéro 33 portant sur l'attribution de temps, portant sur le projet de loi 89. Tous ceux qui appuient la motion se leveront attendront être, être nommés par le greffier. Mr. Bradley, Mr. Bradley. Mr. Del, Duca. Mr. Del Duca, Mr. Sanders, Mr. Souza, Ms. Wynne, Ms. Matthews, Mr. Hoskins, Mr. Shirelli, Mr. Mr. Mr. Douglas, Mr. Mr. Mr. McCharles, Mr. Mr. McMeekin, Mr. Mr. Takar, Mr. Mr. Cole, Mr. Bardinetti, Mr. Bardinetti. Mr. Mr. Delaney, Mr. Delaney. Mr. Dillon. Mr. Dillon. Mr. Dillon, Mr. Murray, Mr. Chance, Mr. Moridi, Chan Mr. Mr. Coteau. Mr. Coteau, Ms. Hunter, Ms. Hunter. Mr. Leo, Mr. Leo, Mr. Mr. Mr. Thibault, Mr. Thibault. Madame Delon. Madame Delon. Mr. Madame Long, Mr. Codry, Mr. Dixon, Mr. Dixon. Mrs. Mrs. Mrs. Mangas, Mr. Crack, Mr. Domino, Mr. Crack. Mrs. Domila. Mrs. Domila. Mrs. McGarry. Mrs. McGarry, Mr. Morrow, Mr. Moro. Mr. Zimmer, Mr. Zimmer. M. Albanese, M. McMahon, M. Ballard, M. Naidu Harris, M. Wong, M. Fraser, M. Anderson, M. Baker, M. Dong, M. Hogarth, M. Koala, M. Molly, M. Martin, M. Milch, M. Potts, M. Rinaldi, M. Renil, Mme de Rosier. tous ceux qui s'opposent à la motion se lèveront à attendre entre nommés par le graffier. Mr. Harterman, Mr. Hardy, Mr. McLeod, Mr. Mr. McLeod, Ms. Jones, Mrs. Jones, Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Clark, Mr. Clark, Mr. Fidelli, Mr. Fidelli, Mr. Mr. Yakubuski, Mr. Mr. Miller, Perry Salmuscoke, Mr. Miller, Perry Salmuscoke, Ms. Thompson, Mr. Thompson, Mr. Barrett, Mr. Barrett, Mr. Urick, Mr. Urick, Mr. Mr. Mr. Bailey, Mr. Bailey, Mr. Ostrock, Mr. Ostro, Mr. Mr. Walker, Mr. Walker, Mr. Nichols, Mr. Nichols, Mrs. Marteau, Mrs. Marteau, Mr. McDonnell, Mr. McDonnell, Mr. Petipe, Mr. Petapes, Mr. Cove, Mr. Cove, Mr. Cho, Mr. Cho. Mr. Bisson, Ms. Mr. Vantal, Mr. Vantal, Mr. Novo, Mr. De Mr. Tavins, Mr. Tabbins, Mr. Miller, Hamilton East Stony Creek, Mr. Miller, Hamilton East Stoney Creek. Ms. Sattler, Ms. Ms. Ms. Taylor, Mr. Natasha, Madame Gelina, Ms. Fife, Ms. Ms. Ms. Forster, Ms. Ms. Ms. Ms. Campbell, Mr. Monta, Mr. Mr. Mr. Mr. Hatfield, Mrs. Gretzky, Mrs. Gretzky Mr. Gates, Mr. Gates, Ms. French, Mr. McLaren. Mr. Mr. oui, 52, non, 40. Les oui étant 52, les non étant 40, je déclare la motion adoptée. Nous avons un vote différé portant sur la troisième lecture du projet de loi 87 visant à mettre en œuvre les mesures concernant la santé et les personnes âgées par l'édiction, la modification et de progression des diverses lois. Convoque les députés, sonoris de cinq minutes. Le 29 mai 2017, M. Hoskins a proposé le troisième lecture du projet de loi 87, loi visant à mettre en œuvre des mesures concernant la santé et les personnes âgées par l'addiction, la modification et la de diverses lois. Tous ceux qui sont. Mr. la motion, la motion, Mr. Sandals, Mr. Sands, Mr. Susa, Mr. Bardinetti, Murray, Chan, Hunter, Madame Dixon, Mr. Crack, Mr. Crack, Mrs. McGarry, McGarry, Mr. Morrow, Mr. Mr. Zimmer, Mr. Zimmer, Mrs. Albanese, Mrs. Albanese Ms. McMahon, Ms. McMahon, Mr. Ballard, Mr. Ballard, Ms. -Harris Ms. Harris, Ms. Wong, Ms. Wong Mr. Mr. Fraser, Mr. Fraser, Mr. Fraser Mr. Anderson, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Baker, Mr. Dong, Mr. Dong, Ms. Hogarth, Ms. Hogarth, Ms. Koala, Mr. Koala Ms. Molly, Mrs. Martins, Mr. Milchin, Mr. Milch, Mr. Potts, Mr. Mr. Rinaldi, Mr. Ronaldo, Ms. Madame de Rosier, Mr. Yurick. Mr. Yurick. Mr. Arnaud. Mr. Arnaud. Mr. Hardeman. Mr. Hardeman. Mr. McCloud. Mr. McCloud. Mr. Mr. Mr. Mr. Wilson. Mr. Wilson. Ms. Jones. Mr. Jones. Mr. Brown. Mr. Brown. Mr. Clark. Mr. Mr. Clark. Mr. Fidelli. Mr. Fidelli. Mr. Jakubowski. Mr. Jakubowski. Mr. Miller Perry Salmaszkoska. Mr. Miller Perry Salmaszkoska. Mr. Scott. Mr. Scott. Ms. Thompson. Mr. Thompson. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Osterhaus. Mr. Osterhaus. Mr. Mr. Walker. Mr. Mr. Walker. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mrs. Marteau. Mrs. Marteau. Mr. McDaniel. Mr. McDaniel. Mr. Pedapies. Mr. Pedapies. Mr. Cole. Mr. Mr. Mr. Cole. Mr. Mr. Cho. Mr. Cho. Madame Gelina. Madame Gelina. Monsieur. Monsieur Bisson. Monsieur Ventura, Mr Novo, Mr Novo, Mr Davin, Mr Tabbs, Mr Miller Hamilton East Stoney Creek, Mr Miller Hamilton East Stoney Creek, Miss Salter, Miss Salter, Taylor, Mr Taylor, Miss Natacha, Miss Natacha, Miss Fife, Miss Fife, Miss Forrester, Miss Forrester, Miss Campbell, Miss Campbell, Monsieur Monta, Monsieur Monta, Mr Hatfield, Mr Hatfield, Mr Gregski, Mr Gregski, Mr Gates, Mr Gates, Miss French, Miss French. Alors, on suppose que c'est contre cela verront être nommés par le greffier. Non, 1. Les oui étant 92 et les non étant 1, je déclare la motion adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Qu'il soit résolu, que le projet de loi soit adopté et intitulé selon la motion. Nous avons voté différé pour la troisième lecture du projet de loi 68, loi modifiant diverses lois en ce qui concerne les municipalités. Convoquez les députés. sonnerie de 5 minutes. C'est oh, uh... M. Mora proposé la troisième lecture du projet de loi 68, loi modifiant diversion en ce qui concerne les municipalités. Tous ceux qui appuient la motion se lèveront et attendront un train de par le greffier. M. Naki, M. Bradley, M. Del Duca, M. Sandals, M. Souza, M. Wynne, M. Matthews, M. Hoskins, M. Shirelli, M. Dugu, M. Charles, M. McMeekin, M. Takar, M. Cole, M. Bardinetti, M. Delaney, M. Dillon, M. Murray, M. Chan, M. Moridi, M. Coteau, M. Hunter, M. Lee, Mr. Leo, Mr. Flynn, Mr. Flynn, Mr. Thibault, Mr. Tebo, Madame Lalon, Madame Lalon, Mr. Codre, Mr. Codre, Mr. Dixon, Mr. Dixon, Mrs. Mangas, Mrs. Mangas, Mr. Crack, Mr. Crack, Ms. Darmerla, Ms. Domala, Mrs. McGarry, Mrs. McGarry, Mr. Zimmer, Mr. Zimmer, Mrs. Albanese, Mrs. Albanese, Ms. Mr. McMahon, Mrs. McMahon, Mr. Ballard, Mr. Baller, Mr. Ballard. Ms. Nydu Harris, Ms. Wong, Ms. Wong, Mr. Fraser, Mr. Fraser, Mr. Mr. Mr, Mr. Anderson, Mr. Anderson, <Sir> Mr. Baker, Mr. Baker, Mr. Dong, Mr. Dong, Ms. Hogarth, Ms Hogard, Ms Koala, Ms Koala, Ms. Ms. Molly, Mrs. Martin, Mrs. Martin, Mr. Milch, Mr. Milch, Mr. Potts, Mr. Potts, Mr. Rinaldi, Mr. Ronaldi, Ms. Reneal, Mr. Reneal, Madame, Mr. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Ms. Shibison. Mr. Shibson. Mr. Vantal. Mr. Vantal. Ms. De Novo. Ms. De Novo, Mr. Tabas. Mr. Tabus. Mr. Miller-Hamilton-East Stony Creek. Mr. Miller Hamilton East Stoney Creek. Ms. Satler. Ms. Satan. Ms. Taylor. Ms. Taylor. Mr. Natasha. Mr. Natasha. Madame Gelina. Madame Gelina. Ms. Fife. Ms. Fife. Ms. Forster. Ms. Forster. Mr. Campbell. Ms. Campbell. Ms. Mr. Shimonta. Ms. Mr. Mrs. Gratzki. Mrs. Gratzki. Mr. Gates. Mr. Gates. Ms. French. Ms. French. Tous ceux qui s'opposent à la motion se lèvera entendre entre nommés par le greffier. Jones, Brown, Clark, Miller, perry Scott, Thompson. Barrett, Bailey, Walker, Walker. Cho. Nicholas. Oui, 69, non, 23. Les oui était en 69, les non étant 23, je déclare la motion adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Qu'il soit résolu, que le projet de loi soit adopté et intitulé comme dans la motion. Nous avons une vie différée pour la motion de clôture pour la troisième lecture du projet de loi 65. convoque les députés. Sonnerie de cinq minutes. Le 10 mai 2017, M. De Luca a proposé la troisième lecture du projet de loi 65, loi modifiant le code de la route en ce qui concerne les limites de vitesse dans les municipalités. M. Fraser a demandé la mise en voie. À tous ceux qui appuient la motion de M. Fraser se lèveront, attendront. Être nommé par le greffier. Mr. Del Sandals, Cole, Murray, Chan, Hunter. Mr. Tebow. Mr. Tebow. Madame Lalonde. Madame Lalonde. Mr. Cadre. Mr. Cadre. Mr. Dixon. Mr. Dixon. Mrs. Mangas. Mrs. Mangas. Mr. Crabb. Mr. Crabb. Ms. Darmolay. Darmolay. Mr. McGarry. Mr. McGarry. Mr. Morrow. Mr. Morrow. Mr. Zimmer. Mr. Zimmer. Mrs. Mr. Albanese. Mrs. Albanese. Ms. Mr. McMahon. Ms. McMahon. Mr. Ballard. Mr. Ballard. Ms. Naidu Harris. Ms. Naidu Harris. Ms. Wong. Ms. Wong. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Mr. Uh, Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Anderson, Mr. Anderson, Mr. Mr. Baker. Mr. Baker. Mr. Dong. Mr. Dong. Mr. Hogarth, Mr. Hogarth, Ms. Koalla. Ms. Koalla. Ms. Molly, Ms. Molly, Ms. Martin. Ms. Martin. Mr. Milchus. Mr. Milchus. Mr. Pod. Mr. Pod. Mr. Renaldi. Mr. Renaldi. Ms. Vreniels. Ms. de Ms Mr. Flynn. Mr. Flynn. Mr. Leo. Mr. Leo. <laughs> All Monsieur qui veuillez vous lever à Arnaud, Mr. Hardeman, Monsieur McLeod, Monsieur Jones, Mr. Brown, M's Mr, Brown Mr. Clark, Mr. Clark, Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Yakubuski, Mr. Miller perry Monsieur Scott, Monsieur Thompson, Mr. Bailey, Mr. Barrett, Mr. Walker, Mr. Nichols, Mrs. Marteau, Mr. McDonald, Mr. Mr. Coe, Mr. Cho, Mr. Bisson, Mr. Vantos, Mr. Novo, Mr. Tabin. Ms. Sattler, Ms. Ms. Taylor, Ms. Taylor, Ms. Taylor, Mr. Natasha, Mr. Natishek, Madam Jelena, Madam Jelena, Ms. Fife, Ms. Fife, Ms. Ms. Forrester, Ms. Campbell, Ms. Campbell Mr. Monta, Mr. Mr. Hatfield, Mr. Hatfield, Ms. Gretzky, Ms. Gretzky, Mr. Gates, Mr. Gates Ms. French, Ms. French, Mr. Mr. McLaren, Mr. McLaren. pour 52 contre 40 Vu qu'il y a 50 pour et 40 contre, la motion est adoptée. Monsieur Delduc a proposé la troisième lecture du projet de loi 65, loi modifiant le code de la route relativement limite de vitesse dans les municipalités. À d'autres questions, plaît-il à la Chambre que la motion soit adoptée? J'ai entendu un non. Tous ceux qui sont pour diront oui. Tous ceux qui sont contre diront non. À mon avis, lui, l'emporte. Convoquer les députés, sonnerie de cinq minutes. Monsieur Dordog a proposé la troisième lecture du projet de loi 65 loi modifiant la code de la route relativement aux limites de vitesse dans les municipalités et à d'autres questions. Tous ceux qui sont pour, veuillez vous de Mr. Souza, Ms. Wynn, Ms. Ms. Matthews, Mr. Hoskins, Mr. Mr. Shirelli, Mr. Mr. Duguid, Mr. Mr. Mr. Mr. Charles, Mr. McMeekin, Mr. Mr. Mr. Tikar, Mr. Cole, Mr. Cole. Mr. Bartonetti. Mr. Bartonetti. Mr. Bartonetti, Mr. Delaney, Mr. Dillon, Mr. Dillon. Mr. Dillon. Mr. Murray, Mr. Chan, Mr. Moridi, Mr. Coteau, Mr. Hunter, Mr. Leal, Mr. Flynn, Mr. Thiebaud, Mr. Lalonde, Mr. Coddry, Mr. Dixon, Mrs. Manga, Mr. Crack, Mr. Domerle, Mr. McGarry, Mr. Morrow, Mr. Zimmer, Mr. Zimmer, Mrs. Albanese, Ms. Albanese, Mrs. McMahon, Mrs. McMahon, Mr. Ballard, Mr. Ballard, Ms. Nidu Harris, Nidu Harris, Ms. Wong, Wall, Mr. Harris, Wong, Mr. Fraser, Mr. Fraser, Mr. Anderson, Mr. Anderson, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Baker, Mr. Dong, Mr. Likewise, Mr. Dunn, Ms. Hogarth, Ms. Koala, Mrs. Molly, Mrs. Martins, Mr. Milch, Mr. Mr. Potts, Mr. Potts, Mr. Rinaldi, Mr. Renaldi, Madame Mr. Mr. Arnott. Mr. Mr. Mr. Mr. Wilson, Mr. Jones, Jones, Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Clark, Mr. Clark, Mr. Fidelity, Mr. Miller Perry south Military Miss Scott, Miss Scott. Thompson. Thompson, Mr Barrett, Mr, Mr. Uri, Mr. Mr Bailey, Mr, Mr. Ostroh, Mr. Mr. Mr Walker, Mr Nichols, Mrs Mr. Mr. Marteau, Mr. McDonnell. Mr McDonnell, Mr Coe, Mr Mr Mr Coe, Mr Cho, Mr Cho. Mr. Gates. Mr. Gates. You should be you should be Mr. Bisson. Mr. Van Mr. Vantop. Mr. De Novo. Mr. Novo. Mr. Tabby. Mr. Mr. Miller-Hamilton East Stoney Creek. Mr. Miller-Hamilton-East Stoney Creek. Ms. Satler. Ms. Ms. Ms. Taylor. Mr. Natasha. Mr. Nadishak. Madame, Jelena. Madame Jelena. Ms. Fife. Ms. Fife. Ms. Forrester. Forster. Ms. Campbell. Ms. Campbell. Ms. Campbell. Ms. Yamanta. Ms. Yamanta. Mr. Yamanta. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Mrs. Ms. Gretzky. Ms. French. Ms. French. All those. Mr. McLaren. 92 contre 1. Vu qu'il y a 92 pour et un contre, je déclare la motion adoptée. Treizième lecture du projet de loi, que le projet de loi soit adopté selon le titre avec le titre de la motion. J'aimerais attirer votre attention. Un événement qui aura lieu à 18 heures après le. Euh, la session de cet après-midi, on célèbre 41 des services de M. Bradley. Il y aura beaucoup de choses à dire cet après-midi, mais une des choses que je vais vous dire, c'est que Harry Nixon, de Brent, c'est celui qui détient euh, le bilan euh, plus de 42 ans. C'est tout ce que j'ai à dire. Il n'a pas de vote. IVE, la séance en pause euh, jusqu'à 15 heures.